Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous montrer ma technique pour lutter contre le manque de tenus et la perte d'énergie. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de manque d'énergie dû à une maladie en cours, à une infection, à un état inflammatoire aigu. Il s'agit de ces coups de mou passagers que nous avons tous, et notamment, en période d'automne, lorsque le climat passe du chaud au froid, il faut que notre organisme s'adapte et pour s'adapter, il va puiser sur son énergie. Et donc, très souvent, nous avons ces espèces de, de, de baisse de niveau. Et je vais vous montrer comment je pratique moi-même et comment vous pouvez vous doper naturellement avec un coton-tige à prélèvement. Vous voyez, vous avez expérimenté déjà lors du Covid et grâce aux huiles essentielles, notamment une huile essentielle dont je parle dans d'autres vidéos, l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors tout d'abord, il faut vous procurer des écouvillons. Alors soit en plastique, vous voyez là sous sous étiquettes individuelles, soit en bois. Alors ça coûte pas cher du tout. Vous pouvez trouver ça sur Internet très facilement. Alors, moi, j'utilise plutôt celui-ci. C'est également le modèle que j'utilise pour mes patients en sympathicothérapie, lorsqu'il s'agit de stimuler le système nerveux ou de lutter contre un problème de dessèchement oculaire, donc j'en parle d'une autre vidéo. Donc voilà comment je pratique cette touche nasale. Donc vous pouvez le faire vous-même, sans aucun risque. L'important c'est de ne pas avoir de grosses déviations de la cloison nasale, ni de pathologie allergique au niveau des fosses nasales, sinon vous allez provoquer une réaction d'écoulement, une stimulation des systèmes parasympathiques et ce n'est pas du tout le, le, but, euh, à, le but recherché. Alors c'est une technique que j'utilise aussi bien pour les sinusites que pour le manque de tenus, que les, pour les problèmes d'acouphènes d'origine inflammatoire cervicale ou ORL, hein, donc rien à voir avec des problèmes neurologiques. Alors voilà comment on procède. On passe ici et là. Vous voyez, en tournant tout doucement, on va jusqu'au fond. Et là, voilà, on fait un petit mouvement de rotation pour bien stimuler le point. Donc, je vais le faire devant vous. Alors, ça peut paraître impressionnant, mais ce n'est rien du tout. Vous avez des prélèvements pour le Covid, c'est exactement la même chose. Alors, premièrement, eh bien, vous allez faire une préparation d'huile aromatique. C'est huile aromatique, aromatique Donc, on arrive... Euh, en automne, donc vous allez pouvoir le faire avec de l'huile essentielle de menthe poivrée d'une part et d'autre part de l'huile essentielle de, de Eucalyptus radiata, Eucalyptus radié. Vous allez prendre un petit flacon de verre vide, vous allez le remplir jusqu'ici d'huile végétale, huile de noisette, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, une huile de cuisine de toute manière qualité bio. Et ensuite, vous allez rajouter, donc vous voyez, ça va faire 15 millilitres, vous allez rajouter 5 gouttes, je dis bien 5 gouttes, pas 50, hein, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 5 gouttes d'huile essentielle de Thialyptus Radiata. Alors ensuite, eh bien, vous allez tremper votre, votre tige dans le flacon, voilà, et vous allez ensuite, je repose, vous pouvoir pratiquer cette touche nasale. Voilà, vous prenez votre tige, voilà, vous allez l'enfoncer tout doucement à l'horizontale, donc sur le plancher de la qualité nasale, vous allez au fond, alors ne forcez pas, si ça vide, bah vous arrêtez, il hein, n'y a pas de problème, mais normalement vous pouvez aller jusqu'au fond, voilà, tout doucement. Et ce qui se passe, c'est que vous allez sentir vos yeux qui vont se mettre à pleurer. Voilà. Et bien, ensuite, vous allez de l'autre côté, vous faites la même chose. Alors, surtout très doucement, et quand, ça, quand vous avez au four, ça suffit. Voilà, ça a pris quoi 30 secondes, une minute Et vous avez relancé votre système sympathique. D'autre part, ces huiles essentielles sont fluidifiantes des glaires et antiseptiques. Donc, non seulement vous augmentez votre tonus, mais vous augmentez vos défenses immunitaires au niveau local. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser cette technique, mais bien entendu, en faisant attention et en ne l'utilisant pas si vous avez des pathologies nasales. Si cette vidéo vous a été utile, eh n'hésitez pas d'appuyer sur « J'aime ». Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et surtout rendez-vous sur mon site naturmania.fr dans lequel vous trouverez l'ensemble de mes e-books et formations en ligne. Et surtout, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, simplement euh, appuyez également sur la petite cloche pour être prévenu de toutes nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt, portez-vous bien